La différence entre slammeur, poète, griot et rappeur, c'est que ce n'est pas exactement les mêmes disciplines, mais j'appartiens aux quatre, en fait. Dans ma manière d'écrire, les techniques, ce sont les techniques des rappeurs, beaucoup de rimes multisyllabiques, beaucoup de travail sur le, la sonorité des mots. Je suis aussi un griot, parce que je raconte mon histoire et je suis un narrateur. Je suis aussi un rappeur, ouais, parce que c'est mon école, je suis presque un narrateur. J'ai un pote qui m'a appelé comme ça quand je suis arrivé à Paris. Et euh, ouais, mon travail, c'est un peu hybride entre tout ça. Je ne peux pas choisir une seule discipline. J'ai vraiment été imprégné par les quatre. littérature oui, parce que mes parents viennent de l'oralité. Quand ils sont venus en France, ils ne savaient pas lire et écrire, mais ils avaient des références et ils étaient capables de raconter des histoires comme si on lisait un livre. Et je me disais que le fait d'avoir grandi à Bordeaux avec cet héritage-là apple ce que je faisais, en fait, c'était de littérature. C'était vraiment un trait d'union entre les griots et les, les romanciers, quoi. Je ne m'inscris pas comme un griot qui raconte l'histoire des peuls, mais dans ma sensibilité artistique, cet, cet héritage-là, il est énorme, en fait. Et c'est même malgré moi que je l'utilise, et ça fait partie de mon ADN, en fait. Je suis autant bordelais que Peul et du coup, je ne choisis pas, et je mixe tout, et chaque, chaque univers a à prendre de l'autre, donc ouais, je ne choisis pas, je suis tout ça, quoi. Ça va ensemble, en fait. Quand je travaille, j'ai d'un côté le bloc-notes et de l'autre côté le dictaphone. J'écris, je m'enregistre, j'écris, je m'enregistre. Et à la fin, c'est le dictaphone qui gagne, quoi. Ouais. À la fin, ça devient de l'oralité. Même mes bloc-notes, ils finissent par disparaître. Et mes poèmes, ils sont que dans mon esprit. Et j'en écris énormément, mais je les récite pas tous. Et il y a une sélection qui se fait dans mon esprit. Il y en a qui sont écrits pour vraiment être partagés, quoi. Les mots sont les vêtements de l'émotion. Et même si nos stylos habillent bien nos phrases, peuvent-ils vraiment sauver nos frères du naufrage Les poètes se cachent pour écrire, c'est pas une légende, mon ami, regarde-nous. On a traversé des rivières debout à la nage, on a dormi à jeun dans la neige et on est encore debout. Les poètes se cachent pour écrire, chacun purge sa pénombre. Dans une solitude silencieuse que certains pourraient craindre, on somme les mots de s'additionner comme des nombres. La poésie opère comme une lumière mangeuse d'ombre. Et s'ils te demandent qui je suis, réponds-leur que tu ne sais pas. Mais s'ils insistent, dis-leur que je suis Souleyman Mankadi Douadja Abidjanaba, fils de Boubakar Mankadi Kantalombi, petit-fils de Maakalidja Mankadi Mamadou Teneng, arrière petit-fils de Dembadja Mankadi Lengelnyama, etc., etc., etc., etc. Merci.